Quatre réseaux, Terre de Liens, Terrafog, Réseau Sivam et le KDA, on s'est rassemblés au nom d'impact pour porter un projet qui a duré deux ans, qui était financé par le ministère de l'Agriculture et donc dans le cadre du programme AITA et qui a donné lieu à ces livrables, qui retracent des constats qu'on a pu recueillir à partir d'enquêtes menées sur le terrain, également des préconisations qui en sont ressorties à partir des analyses qu'on a pu faire de, de ces constats sur les freins et les leviers liés à la, à la transmission. Donc ça a été mené autant auprès de dents potentiels repreneurs, autant auprès de différents acteurs qui agissent sur la transmission, et puis aussi auprès des, euh, des conseils régionaux et des drafts sur la, la mise en œuvre de la, la politique euh, transmission. L'enjeu maintenant est de, de pouvoir partager ces résultats de pouvoir les partager euh, bah, le plus largement possible, à commencer euh, par nos réseaux et puis par euh, des partenaires proches, aujourd'hui notamment, de pouvoir euh, confronter ces, ces résultats avec ce qui, est, ce qui est vécu sur le terrain, avec cette, euh, cette étude-là, l'ambition d'évoluer dans nos pratiques, l'accompagnement à la transmission, avec les connaissances qui se sont développées sur, cette, euh, sur, sur ces enjeux-là, et, euh, et également bah, de, se renforcer, de nous renforcer sur nos actions de plaidoyer pour faire avancer. Euh, les politiques publiques et leur mise en œuvre au niveau national et également euh, au niveau local. Une chose qu'il faut dire aussi, c'est pas un travail euh, au forcing, c'est vraiment le CEDAN qui va décider de, de son départ, qui va décider de qui il va mettre en place, comment ça va se passer. Donc c'est un travail avec le CEDAN et avec les porteurs de projets. C'est se donner les moyens, euh, chacun sur notre territoire, euh, de se faire entendre, euh, de faire entendre notre, notre volonté, de créer des fermes avec beaucoup d'actifs, comme le disait Jean Claude, pour que l'action, l'action de transmission, en fait, au-delà de la réussite sur chacune des fermes qu'on va accompagner, elle soit aussi, elle soit réussie à l'échelle d'un territoire. Voilà. Et donc c'est cette phrase là qu'il faut arriver ce motif là qu'il faut arriver à faire entendre auprès des collectivités. Donc la plupart d'entre vous sont déjà familiers de ce programme AITA, mais ce cadre général nous permettra de poser le, le contexte à la mise en œuvre du plaidoyer. Le cadre actuel se décline en six volets, 19 dispositifs, qui sont ensuite appliqués au niveau régional par les DRAF et les conseils régionaux, qui consultent le CRI, le Comité Régional Installation Transmission, pour permettre de définir la politique régionale à l'installation et, et la transmission. Le fait que, que l'application du programme soit assurée par une autorité conjointe entre la DRAF qui est un service décentralisé, le conseil régional, qui est une entité élue, euh, pose question, euh, car le cadre d'intervention de ces deux parties n'est pas, euh, pas réellement fixé. Donc, en conséquence, certaines régions préfèrent développer leur propre mode d'intervention. là, donc, On s'aperçoit que c'est finalement la décision politique d'appliquer ou non euh, les différents dispositifs de ce programme, notamment les dispositifs qui concernent plus spécifiquement la transmission. La transmission et la structuration est une réorientation de la ferme qui maintient ou démultiplie les fermes en agriculture durable, paysanne et citoyenne, et le nombre d'actifs agricoles et d'emplois de qualité. Elle implique une réorientation de façon cumulative ou non de la conduite de l'activité, de la production principale, de l'usage des terres et des bâtiments. Il n'y a quasiment pas de demande en élevage de bovins à l'étang, c'est-à-dire que les fermes qu'on présente, les candidats qui se présentent en face, ça n'a plutôt pas pour être faire du bovin et du porc, euh, les montants de prix sont souvent inquiétants pour le candidat et euh, on a constaté qu'on avait plus de demandes sur les fermes qui étaient en fermage intégral ou en fermage en, sur toutes les terres en tout cas. Puis quand la phase de négociation est trop longue, on a un souci sur la médiation et un découragement décédant après plusieurs rencontres euh, qui n'ont pas abouti et des phases de négociation un peu longues. On met petit à petit le doigt sur des choses auxquelles ils n'ont pas répondu. Et on leur dit, bah là, en fait, il va falloir faire une formation de transmission parce que moi, je ne peux pas publier votre annonce. Les gens vont me poser des questions et vous n'avez même pas les réponses en fait. Mais c'est très compliqué. Les emmener en formation, c'est super dur. Et on en a très peu qui sont là 5 ans avant. Souvent, ils sont plutôt à 2, 3 ans, mais encore. Je ne vois pas d'autre solution. Enfin, faire changer de projet à ce point-là pour reprendre des vaches derrière ou des ovins, ça va. L'idée c'était de, de voir un peu euh, dans des contextes différents, euh, au sein de structures différentes, bah, en quoi ça, ça fait écho aussi euh, cette problématique de ne pas reprendre à l'identique, cette problématique d'inadéquation euh, entre finalement les, les fermes qui arrivent sur le marché et de l'autre euh, les, les candidats à l'installation euh, qu'on accompagne et qui nous sollicitent pour un type de, de projet. A la fois pour l'ARDR et la CIEF, on a un exemple assez intéressant d'une transmission qui est en train de se finir sur une ferme laitière. Euh, C'est euh, un collectif, ils reprennent à 5 une exploitation laitière qui était tenue par un couple de 35 vaches. Donc c'était déjà des gens investis à la con dans les réseaux, enfin, des gens ouverts et qui étaient très motivés à l'idée qu'un collectif s'installe sur leur ferme. Donc il faut quand même savoir que le profil décédant était favorable. Et c'est un collectif de cinq personnes. Il y a deux salariés qui s'occupaient euh, qui, qui des vaches et de la traite. Il y a quelqu'un qui avait créé il y a quelques années un atelier de, de nouilles artisanales sur la ferme parce que les Cédans avait proposé d'ouvrir. D'où l'intérêt aussi de penser tout ça en amont parce que c'est quelqu'un qui est là depuis dix ans. Ils n'avaient pas pensé que ce serait un futur repreneur. Donc eux trois et deux, deux autres personnes qui, sont complètement, euh, qui viennent complètement par d'autres biais, qui, qui reprennent le collectif. Et euh, la Ciep, elle, elle a porté un... Une activité, mais qui est une activité nouvelle en fait, elle n'a pas porté l'activité d'élevage. C'est un nouvel atelier de plantes aromatiques et médicinales qui se crée. Donc c'est finalement une activité économiquement complètement indépendante, mais qui permet en tout cas au collectif dans son intégralité de de s'installer, de conforter, de diversifier et de, de, de permettre quand même la transmission de l'activité laitière. On n'est pas, on n'a pas encore, nous on n'existe que depuis un an et demi, on n'a pas encore fait cette expérience de porter l'activité via l'élevage, mais en tout cas c'est une autre solution qui a permis au collectif, là, qui reprend le 1er mars, donc on verra ce que ça donne, hein. et ils ont aussi créé un GFA, un groupe en foncier agricole, pour avoir de l'épargne. Ils ont quand même collecté 150 000 euros qui a permis de diminuer le, le montant de la reprise. Donc ils ont un peu multiplié les, les outils et a priori, pour l'instant, ça se passe bien. Et ils ont fait le choix de, de se faire accompagner aussi par un médiateur. Mais ça, c'est leur choix à eux. Et donc, ils payent quelqu'un indépendamment pour qu'aussi humainement, ça se passe. En 2016, on a commencé à structurer ça. On constat qu'il y avait de plus en plus de projets collectifs. On s'est formé avec. Euh, je ne sais pas s'il si, y a quelqu'un de Gaïque Société. Voilà. Ouais, on s'est formé justement avec Virginie Rousselin de l'attaque sur ces questions-là pour construire des formations qu'on a appelées s'associer sur trois journées. Euh, donc là on a à peu près, euh, on demande à tous les membres du collectif de venir, deux trois collectifs, et on, on pose un peu les, les, quoi, les, les questions à se poser. On est plutôt dans les outils sur c'est quoi les bonnes questions à se poser, comment on aborde ça. Euh, un des freins qu'on a, euh, alors peut-être avant d'aller sur les freins, des, là par exemple typiquement la dernière session, ce qui était intéressant c'est qu'on a vu dans ces collectifs quelqu'un, un sédant qui suivait la formation transmission et qui en réfléchissait à 5 à 7 ans avant de faire venir de nouvelles personnes, et donc qui suivait aussi la formation, s'associer avec le collectif. Et donc on, est vraiment, on voit plus des cas de, de restructuration progressive que des cas où on a des collectifs qui arrivent et qui reprennent des fermes. On observe plus ça. Et j'avais en tête un autre projet de reprise, qui est une reprise par le fils décédant avec sa compagne, mais qui ne sentait pas du tout de reprendre la ferme céréalière en l'état. Ça ne les intéressait pas du tout. Ils avaient un peu cet enjeu politique de se dire on veut quand même faire quelque chose. Et donc là, ils sont venus en café-installation. On a fait un peu une sorte de speed dating de personnes qui voulaient s'associer. Ça a plutôt bien marché, puisqu'il y a trois personnes qui ont été intéressées. Et donc certains vont s'installer directement sur la ferme avec un bail. Et une autre va passer par la couveuse. Et du coup, on va essayer de les accompagner aussi collectivement avec ce même dispositif. Euh, Jean-Claude disait tout à l'heure, c'est le, le sédant qui prend la décision de de la transmission, ou de, de tenter la transmission. Mais nous, on a constaté qu'en fait, la, la décision, elle était bien souvent prise avant de l'avoir étudiée. C'est-à-dire que, enfin, je parle par les saisons ou les potentiels saisons. C'est-à-dire qu'elle est prise plus sur des représentations du style, de ben, toute façon, euh, vu euh, l'évolution des structures, euh, ma ferme, elle sera euh, trop petite pour la génération suivante. Euh, ou alors, le truc qu'on entend de plus en plus souvent maintenant, c'est de toute façon, il n'y a pas de candidat. Donc, euh, ce genre de choses, ben, ça ça évite de se poser la question, de se dire « Attends, si ma ferme, qui est correctement équipée, parce que c'est quand même le cas d'un certain nombre de fermes chez nous, euh, qu'elle a une capacité aujourd'hui à dégager du revenu, il euh, n'y a pas de, de, de loi ou de règle qui ferait qu'elle ne serait pas capable de continuer à faire vivre du monde sur la génération suivante. » En fait, cette question-là, elle n'est pas toujours posée. Donc l'idée, nous, c'était que euh, le cédant, à un moment donné, il se la pose vraiment, que, tout, que chaque... Que tous les sédents se posent la question est-ce que ma ferme, elle n'est pas transmissible Est-ce qu'elle ne peut pas continuer à faire vivre du monde Plutôt que d'aller sur la solution de facilité qui est l'agrandissement. Donc on a organisé deux, euh, une à l'automne dernier, une au printemps, là, euh, deux opérations sur des fermes pour essayer de, de réunir un peu tout ce monde-là. Euh, chaque fois, on a eu une participation intéressante. Euh, <coughs> Donc j'ai dit on, on, on a sollicité les banques, les centres de gestion, mais aussi euh, les vétos. Euh, Enfin, les, les asséminateurs, enfin, tous les gens qui interviennent dedans, dans les fermes. On avait aussi euh, comme ambition de réunir les élus locaux, parce qu'on euh, a l'impression qu'ils constatent hein, les choses, les fermes disparaissent, et on n'est pas sûr qu'ils ont pris conscience encore euh, des conséquences qu'il pourrait y avoir sur les territoires. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de... Bah de faire en sorte que les, le public para-agricole qui passe tous les jours sur les fermes soit un relais, en fait, sur la question de la transmission, puisque nous, ces gens qui, considèrent leur firme, qui ne considèrent pas leur ferme transmissible, c'est des gens, du coup, qu'on ne voit jamais, puisqu'ils ne viennent pas en formation transmission, ils n'appellent pas. Voilà, donc c'est comment euh, sensibiliser le, les professionnels para-agricoles pour que, déjà, eux-mêmes cassent leur propre représentation euh, enfin, changent peut-être leur discours. On a fait une étude en 2018 sur euh, comment les... Enfin, d'où enfin, on a bien noté dans cette étude que les para-agricoles avaient quand même un poids énorme sur les sédants, et notamment dans le discours qu'ils peuvent avoir, où ils ne se rendent même pas compte qu'une petite phrase placée voilà, dans un entretien avec un sédant va faire que le sédant tout de suite va dire « Ah ben non, c'est foutu, de toute façon, ils financeront jamais le repreneur, ou la lettrée ne prend pas de nouveau volume, etc. » Et rien que ça, ça peut casser... Euh, Enfin, faire dire au Sénat que sa ferme n'est pas transmissible sur un, un projet autour plutôt de la création d'activités, de l'installation avec un pays. Et du coup, on va sensibiliser au fur et à mesure les élus locaux aussi à la question de la transmission. Dans le cadre d'autres réunions plus larges sur les PAT, on y met l'enjeu le, de transmission pour montrer le lien, notamment parce que, en fait, notre entrée aujourd'hui, c'est de dire que les, les collectivités, notamment communes comme comme leur gros truc, c'est la restoco en ce moment, et donc c'est ça qui les intéresse et on les attrape par ce côté-là et on leur montre que s'ils veulent changer leur alimentation dans les cantines etc, ben ils ne pourront pas avoir, enfin, le faire sans agir sur le reste de l'agricole. C'est comme ça qu'on voilà, les attrape par cet angle-là et on leur parle de transmission là. On a travaillé sur, sur euh, la problématique des terres, parce que Terre de Liens achète des terres, mais aujourd'hui chez nous on a beaucoup de, de propriétaires qui arrivent à la retraite qui, qui auraient aimé faire une transmission et qui, à qui manque manque du temps. Parce que y a, la retraite, c'est un calage dans le temps, c'est un timing, et à un moment donné, si vous n'avez pas réalisé cette, euh, cette installation, il faut de toute façon se débarrasser des terres. Donc s'il n'y a pas de solution pour porter ces terres, automatiquement elles vont à l'agrandissement. Nous, ce qu'on propose, c'est aux, aux paysans propriétaires de, de mettre leurs terres dans une structure qui s'appelle Terre en Chemin, et, et euh, Terre en Chemin loue les terres. Pendant que collectivement, avec le propriétaire, on essaie de, de construire une solution pour l'avenir. C'est que nous, en fait, le positif, le levier, donc on disait l'alimentation, <coughs> et de faire comprendre tout à l'heure que en fait, l'agricole, c'est dans leurs leur compétences. Et ça, c'est pas facile de trouver la personne, de trouver l'élu, mais de leur montrer en fait, des exemples positifs de choses qui sont faites ailleurs. Nous, on fonctionne vraiment comme ça, c'est par l'exemple de ce qui s'est fait sur une autre collectivité. Et là, ils disent, ah oui, si l'autre l'a fait, c'est que moi aussi j'ai le droit de le faire. Ils ont vraiment ce truc. Ah, parce qu'ils nous disent tout le temps, mais nous on a dit, on, on nous dit c'est le territoire de la chambre. On me dit, on dit, mais ça je ne peux pas m'occuper de cette fermes, ferme, c'est le territoire de la chambre. Et voilà. Donc euh, on leur montre des exemples positifs de choses qui ont été faites ailleurs, et là ça débloque. Ils disent, ah oui en fait ça peut être ma compétence. Et, et la compétence, elle est... Parce que tu disais, quelle compétence En fait l'agricole ça peut rentrer dans l'économie, ça peut rentrer dans le développement, ça peut rentrer dans l'alimentation. Euh, voilà. La compétence où euh, peut être aussi une entrée pour les collectivités parce que si elles peuvent se sentir un peu illégitimes sur le, le, le domaine agricole ou en disant euh, non c'est plutôt la région ou c'était plutôt un tel ou un tel, sur la compétence eau elles ont une obligation légale dans certains cas et ça peut être une façon d'entrer. En tout cas sur Rouen c'est comme ça qu'on est rentré, c'est avec les compétences, o. la création d'emplois aussi, ça leur parle ça parle beaucoup aux élus la création d'emplois, euh, l'attractivité du territoire. Un territoire qui donne envie de venir, parce que des, plein, de, plein de petites fermes, euh, la possibilité pour les gens aussi de se nourrir localement, parce que c'est une vraie demande aussi au niveau de la, de la société. Et euh, aussi, et ça commence un peu à monter dans les territoires, la résilience, euh, choc pétrolier tout ça, donc euh, la résilience des territoires, l'autonomie euh, alimentaire, dire euh, j'ai envie vraiment de produire sur mon territoire euh, pour nourrir les habitants euh, localement. Voilà. Et ça peut être des entrées pour euh, intéresser les, les collectifs. La collectivité a une problématique. Souvent ça part du, du, du plan alimentaire territorial. C'est d'être capable avec un réseau de leur présenter une leur réponse à toutes les questions. Le foncier, euh, le, la formation des, des, des porteurs de projets, la mise en test, l'essai, le suivi de l'installation. Et il n'y a pas un réseau, il n'y a pas un réseau en dehors d'impact de, qui, qui ait autant de réponses qu'on qu peut en avoir. Euh, moi ce que je retiens de la journée, c'est vraiment la, la présence. Euh importante de différents réseaux d'impact et autres partenaires lors de cette journée le lien qu'on doit faire ou améliorer en tout cas entre le national et le local le fait de... et là on y participe tous ensemble de, de produire un récit positif sur ce qu'on fait sur ce qu'on fait toutes et tous moi ça fait 25-30 ans que je travaille dans l'accompagnement et dans la création d'activités avec Xavier et d'autres ici et on a besoin de créer du récit positif pour se rendre visible. Parce que bah, la visibilité conditionne les politiques publiques, et vous l'avez dit à peu près dans chaque atelier, ça ressort le fait d'avoir plus de moyens. Je suis arrivé peut-être avec euh, dans ce dossier euh, sans connaître les autres structures, avec euh, ma chapelle SIVAM au départ, et au bout de deux ou trois réunions, euh, la notion de SIVAM euh, disparaît. Et on est impact, on devient impact à ce moment-là en fonction du dossier. Quoi. On travaille sur le dossier et je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur ce dossier. Mais quand je dis du plaisir, c'est vraiment du plaisir. À faire des propositions, à passer du temps en réunion, à, à se rencontrer, échanger, beaucoup échanger. Donc il, il va falloir que vous tous vous demandiez aux élus, à vos élus, à vos administrateurs de le prendre en charge et de le prendre mais politiquement.